Nous voici de retour dans l'émission Face à la presse, émission diffusée sur ETV, sur MyTV, sur MFM, sur caraïbinfo.com, ainsi que sur l'hebdo anti le magazine télévision. Euh, Aujourd'hui, nous recevons Xavier Niel. Euh, pour cette deuxième partie euh, d'émission. On embraye tout de suite avec une question euh, du rédacteur en chef d'MFM. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de, de Free et c'est vrai que c'est l'événement, mais la personnalité également de Xavier Niel interpelle notamment dans votre positionnement euh, dans les médias, on va y revenir, mais également sur euh, votre carrière, c'est un peu un modèle de réussite euh, précoce mais à la française, on aime bien parler des, des réussites américaines, euh, enfin outre-Atlantique, euh, mais c'est vrai que vous êtes également quelqu'un qui aimait investir dans la jeunesse, la station F, l'école 42, là aussi c'est l'ADN d'Iliade. De, de, de Je ne sais pas si c'est l'ADN d'Iliade, mais c'est de se dire, moi j'ai eu la chance de, de naître en France dans une famille euh, normale et j'ai peut-être Enfin, j'en ai le sentiment, potentiellement réussis ma vie professionnelle. Et donc à partir de ce moment-là, c'est de se dire comment je peux aider d'autres jeunes à aller dans ce sens-là. Donc à partir de ce moment-là, bah, quand vous avez des initiatives ou quand vous avez des idées qui sont des bonnes idées, ou quand on est capable d'avoir des bonnes idées, Alors, ben, on les lance. On rappelle aux téléspectateurs que Station F, c'est quand même euh, le plus gros incubateur de start-up euh, en en au tout monde. cas en France et au même au monde, monde, monde, on peut le dire. Oui. Et, et ça marche, il y a, il y a une forte demande. Ah bah, il y a un, physiquement, il y a à peu, à peu près un millier de start-up ouais. euh, qui sont là. Euh, il y a un super programme d'ailleurs pour, les, le, pour des, les jeunes de l'Outre-mer hein, qui s'appelle Outre-mer Network, euh, qui est présent à Station F. Et voilà, c'est l'idée. C'est de comment on donne envie à des jeunes de créer euh, des sociétés. C'est de se dire, OK, euh, à un moment où il y a un fort chômage, le meilleur moyen de se créer un emploi, c'est de créer oui. une société, de créer une boîte. Est-ce qu'on est capable de vous aider ou de vous accompagner pour aller dans ce sens-là C'est ça l'idée mm -hmm. Euh, Parlez-nous aussi de, des studios 42. Alors 42 c'est une école, c'est une école de code un peu différente. Euh, ça vient du constat, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de culture générale pour faire du logiciel informatique et qu'à partir de ce moment-là, même si vous n'avez pas de bac, vous êtes capable de devenir un des meilleurs codeurs, euh, gens qui font du logiciel informatique. Euh, du monde et donc on a créé une école différente dans lequel il n'y a, a pas de prof, c'est du peer-to-peer -peer learning. Les, les, les Expliquez-nous un peu le peer-to-peer. -peer c'est hein, assez simple, ça consiste à dire qu'on a tous appris à parler sans professeur, on a appris à parler en parlant avec nos frères, nos soeurs, nos parents. Bah, c'est un peu la même chose, le, le, le langage informatique c'est une forme de langage et plutôt que d'avoir un professeur, bah, on va échanger ensemble et on va apprendre le langage informatique. Cette école ça a bien marché, elle est gratuite, euh, il y en a je crois 45 dans le monde maintenant, L'école de Paris, on a 4000 élèves, donc ça marche bien. C'est énorme, puis, 000, 4 000. 45 écoles et 4000 à Paris dans l'école, ouais. donc ça, ça marche bien, ouais, et c'est dans plein de pays du monde, et puis ça continue. Oui, votre investissement également dans, dans les médias, euh, on y vient, puisque on, ça nous concerne également hein, ici avec le, le quotidien de Lille, France Antille. Euh, c'est une volonté, ça participe à l'homme de communication également euh, que vous êtes non, le, le, le, si, vous voulez, le, si vous reprenez l'histoire de France Antille, au début France Antille, tout le monde dit qu'il va y avoir des repreneurs, etc. Puis un jour, on dit « Mais euh, ça y est, France Antille, euh, c'est liquidé, ça a disparu. » Puis ou Là, enfin, c'est un problème. Euh, » Et donc, on, on est revenu et on a repris euh, vraiment à la dernière seconde oui. de France Antille. Pas de bol, c'était en avril 2020, hein, donc euh, c'était pas la meilleure semaine euh, pour faire ça, non, mais c'est le jeu. Non, non, le COVID. Voilà, donc euh, absence de publication, enfin, c'était assez dur. Et puis donc on est reparti, et, et l'idée c'est de refaire marcher France Antilles, comme on peut le faire avec l'ensemble des, des journaux où on a, on a pu investir, en se disant que l'information c'est quelque chose de précieux, euh, qu'elle qu a besoin d'être indépendante, euh, d'exister, de se développer, et donc de l'accompagner. Et donc en partant de cette idée-là, on, on, on est arrivé chez France Antilles il euh, y a eu du boulot, il y a des salariés qui voulaient plus revenir, ils avaient retrouvé d'autres jobs etc donc on a remis tout ça, tout ça en place et maintenant ben, il faut euh, continuer d'avancer sur l'éditorial, rendre le journal encore meilleur euh, avancer sur le digital voir comment on est capable de faire basculer euh, France Antille encore plus sur le digital d'avoir des applications qui sont encore mieux et c'est ce qui a été fait par exemple au Monde hein, qui est incroyable et puis au bout le rendre rentable, parce que l'année dernière, ça a encore perdu pas mal d'argent. Donc maintenant, notre travail, c'est de le rendre rentable. Comment ça s'est passé exactement Parce que la société France Antille a été liquidée, ouais. prononcée, voilà. et c'est deux mois après... Non, non, non, c'est le lendemain de la liquidation, c'est deux jours après. Mais si vous voulez, le... le qu'on le, qu a appris que le, le, le, le, en fait, les salariés, la plupart, commençaient à être... avaient déjà reçu ancien, leur lettre, voilà, et exactement. le lendemain leur a dit, en fait, vous avez reçu votre lettre, mais vous allez pouvoir recommencer. Voilà. Oui. Comment ça s'est passé, ça exactement, bah, si vous voulez, quand vous appelez... le, le procès a été réouvert, en fait. Hein, le, le bah, tribunal... quand, vous appelez, quand vous appelez le tribunal et qui vous dit « bah voilà je suis en train de mettre je sais pas 100 ou 150 personnes à la porte, mais moi je suis prêt à vous les reprendre tous aujourd'hui », le tribunal il dit « ok, bon, c'est pas simple, mais enfin quand même on va trouver une solution ». Et le mm -hmm. tribunal a trouvé une solution. Un mot sur euh, justement cette relation que vous avez avec les médias, mais en, en Outre-mer. On l'impression que c'est. Est-ce que vous avez une relation avec, particulière avec l'Outre-mer On parle de vous à Tahiti, là également, en ce moment. Bah, Tahiti, je crois que le, le, ce qui m'intéressait, enfin, ce n'est pas ce qui m'intéressait, mais le problème de France Anti, c'est que c'était un journal unique, seul, qui était là. Et donc, à partir de ce moment-là, l'envie était de se dire que ça continue, qu'il reste un journal. Sauf erreur de ma part, à Tahiti, j'ai vu ça tout à l'heure dans un certain nombre de dépêches. Je, je, je crois qu'à Tahiti, il reste d'autres journaux encore. Donc, le oui. problème n'est pas exactement le même. D'accord. Et alors cette transition que vous parlez pour le France anti, euh, euh, vous avez déjà des pistes parce que la, la, la presse en France est en crise. Euh, vous êtes actionnaire du monde euh, ainsi que d'autres titres en, en France. Euh, on a l'impression qu'il n'y a pas encore la, la solution qui a été trouvée au niveau numérique. Euh, bah, peux... la, la presse, elle est, elle est en crise quand elle n'est pas gérée. C'est-à-dire qu'elle est en crise quand elle n'est pas indépendante ou elle est en crise quand elle ne fait pas preuve d'imagination, qu'elle ne bascule pas vers le digital. Le groupe Le Monde, l'année dernière, il a fait 25 millions de profits. Donc si vous voulez, c'est un truc qui marche, qui fonctionne. Euh, ni ce matin... On est à l'équilibre, on va gagner de l'argent. Donc, si vous voulez, le, le, le sujet, c'est quoi C'est de se poser la question est-ce que l'information que je vends dans mon journal tous les jours, elle intéresse les gens Si elle intéresse les gens, ben, ils vont m'acheter. Et s'ils m'achètent, j'ai des recettes. Et si j'ai des recettes, j'ai de l'argent, ben, je peux en, embaucher plus de journalistes. Si j'ai plus de journalistes, mon info elle est encore plus intéressante, j'ai encore plus d'acheteurs. Et ça marche bien. Et puis, vous rajoutez à ça le numérique. Le numérique, ça peut être une chance, parce que le numérique, c'est moins cher à produire que le papier. Et vous mélangez tout ça et vous avez quelque chose qui, qui est capable de fonctionner et de cartonner. Donc, si vous voulez. Le, le, moi, j'entends je, je, je, toujours systématiquement que la presse, est en train de la presse papier est en train de disparaître. que C'est un vrai sujet, mais c'est pas la presse papier que je connais. Moi, la presse papier que je connais, elle est en train de basculer vers le numérique. Elle est rentable, elle produit de l'information de qualité, elle fonctionne, elle a des lecteurs. Donc une transition numérique. Une transition vers plus de qualité éditoriale et une transition numérique en parallèle, sachant qu'il faut continuer le papier. Oui, les petits médias privés quand même souffrent beaucoup hein, de, des marchés de la publicité, ça devient de plus en plus compliqué de garder euh, ce qu'on appelait des radios libres euh, à l'époque, des radios privées, pareil pour la presse écrite, euh, tout doit se tourner vers le numérique aujourd'hui, c'est la consommation qui l'impose. Moi je pense qu'il y a un moment la publicité c'est un sujet extrêmement dur parce que vous avez les, ce qu'on avait appelé les GAFA, ou enfin il y a plein de noms, mm -hmm. Les, sortes, les semaines oui. mais, euh, le, le, qui sont là, qui sont archi présents et incroyablement bons sur la publicité et donc il faut être capable de vivre d'autres recettes. Il y a des tonnes de modèles qui vivent sur d'autres recettes. Regardez, Mediapart est incroyablement rentable euh, en ayant une autre forme de modèle et pas de publicité. Le canard enchaîné est en train de passer sur le digital et est un journal rentable. Quand même un bon, tout ça, c'est des bons journaux et des bons médias. Donc le, le truc, c'est est-ce qu'on est -ce qu fait un produit qui plaît au public Si c'est un produit qui plaît au public, comment on est capable de le monétiser au-delà de la publicité, parce que malheureusement, la publicité est quelque chose sur lequel on a des acteurs armés, américains archi-puissants qui seront souvent malheureusement meilleurs que nous. Et bien justement, la question suivante, c'est que vous avez été auditionné en début d'année par le Sénat euh, sur la concentration des médias et notamment euh, sur la question de la fusion entre TF1 et M6. Et vous-même, vous avez expliqué que vous étiez euh, form formellement euh, opposé à cette, euh, cette fusion. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi bah, Parce que vous avez deux médias archi-dominants en termes de publicité euh, en France et que ces deux médias archi-puissants en termes de publicité en France, qui est sur la télévision. La télévision va bah, très très bien, les audiences de TF1 et M6 se portent incroyablement bien, leurs revenus progressent. Parce que justement, ils ne sont pas en concurrence avec les, les gens du numérique, c'est un autre monde, c'est autre chose. Le, la télévision, quand vous la regardez, c'est comment je mets une pub qui va toucher des dizaines de millions de personnes en même temps, ou 10 millions de personnes en même temps. Mm -hmm. euh, quand vous achetez de la publicité sur Google, c'est comment je vais toucher le monsieur qui habite au coin de la rue, qui a deux enfants et qui a des cheveux rouges. C'est ça, hein, c'est complètement différent en termes d'adressage publicitaire. Et donc si vous voulez laisser fusionner ces deux chaînes, c'est quelque chose de non vu nulle part ailleurs dans le monde, ça n'existe pas, il n'existe pas un pays dans lequel serait concentré 70%, 70 de la puissance télévisée, et donc à partir de ce moment-là, ça me paraît quelque chose qui n'est pas acceptable en termes de droit de la concurrence, en termes de pluralité, parce que ça veut dire aussi, c'est à cet endroit-là, le journal télévisé d'un TF1, ça doit être une dizaine de millions de personnes qui le regardent, un article du Monde très lu, c'est une centaine de milliers de personnes, vous voyez bien le rapport, qui n'est pas le même. Et donc, cette puissance à la fois éditoriale, à la fois, le, à la fois financière, est trop forte et elle ne devrait pas exister. Et où est le danger exactement pour... Le danger, il est en termes de pluralisme, c'est-à-dire que le pluralisme est réduit. Euh, il est en termes de concurrence, parce que toutes les autres chaînes de télé, face à ce mastodonte, elles ne vont pas pouvoir exister. Euh, elle est pour les producteurs parce que demain, les producteurs qui vendent à un certain nombre de chaînes, ben, ils ne vont plus avoir qu'un seul, qu seul guichet, qu'un seul acheteur, donc c'est un problème pour tous les producteurs. Et autant et les producteurs en France, ils sont incroyablement bons. On a les meilleurs producteurs euh, euh, du monde en France. Donc, il faut quand même leur laisser leur marché euh, national. C'est un problème pour nous qui diffusons ces chaînes sur nos box, puisque soudainement, on va se retrouver avec des monopoles en face de nous qui vont tenter de nous vendre leurs chaînes. Aujourd'hui, les chaînes gratuites, on les achète à ces gens-là. Quand même, on est dans un monde un peu bizarre. Et donc quand vous, et là, je ne vous ai donné que quelques éléments négatifs. Et quand vous additionnez tout ça, vous n'avez que des éléments négatifs pour l'ensemble des écosystèmes. Euh, en, euh, dans, dans Quand on parlait tout à l'heure des, des médias et singulièrement de la presse écrite, France-Antille, euh, Nice-Matin, la Provence, euh, peut-être Tahiti, euh, vous êtes attaché à la régionalisation de, de l'information Je ne sais pas si je suis attaché à la régionalisation. Je suis, je suis intéressé à ce qu'il y ait toujours des médias partout qui soient à même d'amener une information juste. Et vérifier. Elle peut être anglais, elle peut avoir une position, mais une, être capable d'amener une information juste, qu'elle soit locale, nationale ou internationale. Voilà, c'est à ça ce à quoi je suis attaché. C'est le pluralisme des médias, l'information, le, le, le, le, le, une information de qualité produite, une information qui soit capable d'intéresser euh, des gens. Alors, euh, également, bah, au niveau international, il y a un opérateur euh, Starlink. Euh, c'est Elon Musk, euh, au travers de ses entreprises, notamment SpaceX, a, a, ils ont lancé plus de 2000 satellites en moins de deux ans. Euh, C'est des satellites de télécommunication. Cet opérateur va arriver d'ici les cinq prochaines années. Est-ce que vous avez déjà analysé l'impact de l'arrivée d'un opérateur euh, planétaire aussi puissant, en fait, euh, sur, euh, sur le marché de la téléphonie mobile alors, deux, deux éléments. Le, le premier élément, c'est que le satellite, il ne marche que lorsque vous êtes dehors. C'est le premier élément. Il ne marche pas euh, à l'intérieur. Dans ce studio ici, ça ne fonctionne pas parce que ça ne Mais une antenne passe pas à l'extérieur. Donc, il faudrait une antenne. Donc, si vous voulez mon téléphone mobile avec une antenne extérieure, ce n'est pas, pas facile. Premier élément. Deuxième élément, aujourd'hui, ce sont des abonnements chers parce que ce sont des satellites que l'on lance qui n'ont qu'une durée de vie réduite. Et puis, troisième élément, tout le monde partage le satellite. Quand vous emmène une fibre optique chez vous, la fibre optique que vous avez chez vous, bah, elle est que pour vous. Quand vous avez un satellite au-dessus de vous, bah, si vous avez 1000 personnes en dessous, il se partage la capacité du satellite à 1000. Si vous avez 10 000 personnes, ça partage à 10 000. Et donc, il peut y avoir des problèmes de saturation incroyablement vite, euh, qui est là. Voilà, donc c'est une autre forme d'offre. Je pense que c'est incroyablement bon pour des zones isolées dans lesquelles il n'y a pas de réseau, euh, il a pas de, réseau euh, de fibre optique ou de réseau puissant à cet endroit-là. À ces endroits-là, ça a du sens dans des zones extrêmement peu denses. Et puis aujourd'hui, c'est encore une fois des abonnements. C'est disponible, hein, ces abonnements à 120 dollars, mmh. c'est abonnements très cher C'est le départ, peut-être que ça va baisser comme toute technologie qui arrive. C'est 120 dollars, il faut une installation qui vaut 1000 ou 1500 dollars, donc vous êtes dans quelque chose. Et, et si vous voulez l'installation, ça c'est une antenne, elle ne baissera pas le prix d'installation de l'antenne. Donc vous êtes dans des installations chères, euh, vous avez déjà des opérateurs satellitaires qui sont ici, mais regardez le prix de l'installation, là c'est encore une installation encore plus chère, et puis après il y a un prix d'abonnement, et c'est en général des débits assez faibles. Ça aussi, c'est un autre marché, hein, celui de la, de la télévision, de l'offre numérique télévisée. C'est un sujet sur lequel vous pourriez vous intéresser également dans, dans nos régions Oui, mais comme je veux que vous m'en réinvitiez un jour, je ne vais pas vous en parler <rire> aujourd'hui. Ah, c'est peut-être une annonce, alors <rire> C'est une, une demande de réinvitation. <rire> ah ben, c'est entendu. <rire> c'est avec plaisir. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Merci d'être venu ici dans les studios de TV à jarry euh, Merci, Warren. Euh, merci, Jari. On vous retrouve tous les jours, donc... Euh, sur. sur MFM, tous les matins, dans la matinale info, et également chez vous, hein, avec questions sans détour, on n'oublie pas, absolument. Ouais. Eh bien, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. à la semaine prochaine. Merci.